Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh, dans cette vidéo je vais vous présenter les différents outils d'administration que vous pouvez avoir depuis l'interface publique. Donc pour cette démo je vais utiliser le site de la médiathèque de l'Oudeac, donc je vais me connecter avec un compte administrateur portail, voilà. Donc vous pouvez noter qu'il y a maintenant euh, en, en haut à gauche de votre écran un petit bouton administration. Quand vous cliquez dessus, vous avez un menu avec plusieurs entrées euh, qui apparaît. Dans ces entrées, donc, elles sont déjà filtrées en fonction de votre rôle, donc euh, si vous, avez, vous êtes uniquement rédacteur, vous allez avoir des entrées de menu en moins, etc. Donc vous retrouvez un lien pour accéder à votre compte côté administration, un lien pour accéder à l'accueil, des raccourcis pour aller aux articles et aux domaines. Et ensuite vous avez des liens ici qui vous permettent d'activer des outils. Donc euh, par exemple afficher les icônes d'administration, ça vous permet de voir tous les liens vous permettant de configurer l'interface. Donc par exemple si je veux modifier ici mes horaires hop, je peux y accéder comme ça et modifier les articles en disant aujourd'hui ça sera plutôt 19h30 je valide et voilà j'ai bien mon article qui a été modifié donc à savoir que j'ai activé l'affichage des icônes administration et en fait ça enregistre ça mémorise que je veux les afficher. Donc si je veux être tranquille après, que je veux juste naviguer sur le site, je peux désactiver. Et je ne les verrai plus si je recharge une page. Autre fonctionnalité, vous avez par exemple l'éditeur CSS qui vous permet d'afficher un éditeur dans la page, et vous pouvez noter des fichiers des règles CSS, par exemple body Background de RED. Voilà. Si je sauvegarde, bien sûr, ça sauvegarde sur le serveur et c'est pris en compte. Voilà pour cette démonstration. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.